Alors bonjour, euh, bah, bravo à ceux qui sont ici, il faut du courage après une journée de travail pour se retrouver à 20h pour parler d'environnement, euh, particulièrement quand il pleut et euh, quand le lieu de conférence est quand même très excentré, je ne le savais pas, rue du Faubourg-Saint-Martin ça peut être aussi assez proche de République, et puis en fait non c'est à Salingrad, et au-delà de Salingrad même, euh, et puis en plus il y a les grèves, alors c'est tout le tout team, donc il faut du courage pour être ici, euh, merci à nous deux intervenants. Alors il y a quatre intervenants normalement, il y a euh, Alain Roland euh, qui est à 51 en Yvelines chez Coca-Cola, donc euh, au secours, au secours, euh, il ne viendra pas, parce que déjà quand il n'y a pas la grève, venir de 51 en Yvelines à ces heures-là, c'est l'horreur, donc là aujourd'hui. Et puis Alain Roland de... Pardon, et Guillaume Carlier de Bouygues Construction, et dans les bouteillage. Ah mais non, et le voilà. Ah, ben, chez, chez Bouygues, on est toujours à l'heure, on commence à 8h30 et on est à l'heure, <rire> je connais bien. Et euh, merci beaucoup, et euh, donc je présente nos intervenants qui se présenteront eux-mêmes euh, également, donc Guillaume Carlier qui est directeur RSE de Bouygues Construction, euh, Guillaume Gazegne, directeur innovation RSE de SNCF Logistics, et Guillaume nous expliquera ce qu'est SNCF Logistics, euh, et Denis Geffroy qui est euh, notamment Sustainability Advocate chez l'Occitane Group, que tout le monde connaît l'Occitane Group évidemment. Alors la transition maintenant c'est une création de l'EBG, l'EBG c'est l'association en France qui réunit les entreprises dans le digital, il y a 660 entreprises, 120 000 professionnels qui participent à ce qu'on fait, et à peu près 200 conférences, meetings dans l'année, une trentaine de publications et d'études. Et on a décidé, de, puisqu'on traite des sujets digitaux, qui sont des sujets quand même un peu superficiels par rapport aux sujets lourds dont nous allons parler, on a décidé euh, qu'on pense que les entreprises qui sont adhérentes ont, tous, ont toutes euh, des préoccupations dans ce domaine. Et, euh, et on s'est dit qu'on allait adresser ces préoccupations et leur proposer d'y participer. Euh, alors le sujet, c'est faut-il lancer le débat euh, environnemental et climatique dans l'entreprise alors je, je voudrais un peu, en quelques mots, en trois minutes, recaser ce débat. Donc je n'ai pas, euh, pas fait une présentation litanique euh, de toutes les informations euh, sur euh, le climat et sur la détérioration euh, de la biodiversité, euh, parce que ça n'en finit plus, parce qu'il y en a une nouvelle par semaine, et que c'est un univers, c'est un, un domaine où il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Vous l'avez noté, il euh, n'y a jamais... Euh, tiens, finalement, non... Euh, la, la surpasse boisée est en augmentation très significative partout dans le monde, non, on ne voit pas ça. Et, euh, et donc, euh, donc celle, celle de cette semaine, celle d'aujourd'hui même, c'est que les trois dernières années sont les plus chaudes de toute l'histoire, et que 2019 est la seconde plus chaude après 2016. Mais on a tous vécu à Paris euh, la canicule de juin, qui est quand même 1 degré de plus, 42,3 degrés, que le dernier record de 2003, ce qui est énorme, 1 degré de plus pour un record. Et surtout en juin, euh, on voit tout ce qui se passe en Australie, en Antarctique, la fonte est de 230% de ce qu'elle était l'année dernière. Ça ne veut pas trop expliquer pourquoi, parce que c'est une augmentation très importante qui est peut-être due aussi à des éléments conjoncturels. Euh, et puis c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Alors, moi j'ai écouté le président Total, que je connais, qui est venu parler à un dîner de l'EPG, euh, et qui a expliqué euh, hier sur une chaîne d'information continue, je ne sais plus laquelle, que euh, ces sujets, alors c'est quelqu'un qui parle très franchement, qui ne fait jamais de greenwashing d'ailleurs, que euh, ce sujet est, du réchauffement climatique est quand même un sujet très occidental, et même, ajoute-t-il, très européen. Et, euh, et il a confirmé que partout dans le monde, il y avait une, une demande en forte croissance d'hydrocarbures, et que Total poursuivait son exploration. Alors évidemment, il est le président de Total. Total s'est fait pour ça, pour trouver du pétrole, euh, et pour euh, le distribuer, le raffiner, etc. Ce qui n'empêche pas le groupe Total, par ailleurs, d'investir euh, dans les énergies renouvelables, mais qui sont très peu de choses par rapport à son activité euh, principale et par rapport à ses investissements qui sont dans l'exploration et les négociations avec les différents États euh, qui lui donnent les autorisations ensuite d'exploiter euh, les découvertes qui sont faites. Et dans le but, bien sûr, de consommer et donc de brûler un maximum de pétrole et un maximum d'hydrocarbures. Voilà, parce que la vie, elle est comme ça. Alors, on se rend compte que, euh, quand on discute avec les gens, quand on a mon âge, surtout, parce que je vois qu'il y a des gens jeunes dans la salle, et c'est sans doute assez différent. Mais quand on a mon âge et qu'on est en contact avec des gens de toute génération, on se rend compte, euh, et plutôt adulte, plutôt actif, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne sont pas conscients du tout, d'ailleurs, hein, des enjeux climatiques, ou, euh, ou qui, s'ils en ont une conscience intellectuelle, s'ils le savent, ça ne les empêche pas... On, pour les gens qui ont, disons, un revenu de cadre, ou de cadre sup', on a tous vu sur Facebook euh, le nombre d'amis qui vont fêter le réveillon en prenant l'avion et puis en allant loin. Voilà, à New York, je fêtais le réveillon à New York, etc. Et puis si on discute, oui c'est vrai, je ne suis pas exemplaire, voilà, les gens disent des choses comme ça. Et, euh, et en fait, on se rend compte également qu'il euh, qu y a une prise de conscience brutale quand on a chaud aux fesses. C'est oh, qu -ce quand c'est la canicule, celle de 2003, pour ceux qui l'ont connue, euh, mais même celle de cet été, et puis on avait une autre deux années plus tôt, et puis on aura tout le temps, hein, finalement, maintenant, on pense, qu'il y a beaucoup de gens qu'il y en ait une dans quelques mois, et, euh, en juin et juin, juillet, et euh, là, tout d'un coup, il y a euh, une prise de conscience, parce qu'on a mal, c'est comme quand on met les doigts sur la plaque électrique, on les retire immédiatement. Et, euh, et voilà, donc ceci étant dit, on se rend compte aussi que dans la jeune génération, il y a une prise de conscience qui est réelle, que euh, les sociétés qui sont des sociétés qui sont particulièrement émettrices, et nous avons invité le directeur RSE Total et celui d'Air France, qui évidemment euh, avait mieux à faire que de venir parler sur ce sujet, et que dans les sociétés qui sont très émettrices, eh bien, on a du mal à recruter. On se rend compte que euh, parmi les salariés du groupe, il y a des gens qui culpabilisent, il y a des gens qui ont des problèmes, à qui ça pose finalement un problème de travailler pour cette société, ça pose un problème euh, de... Pro, de, de D'émettre à ce point du CO2. Si je suis par exemple euh, dans les cimenteries, qui, l qui est sans doute le plus gros émetteur euh, en termes industriels euh, de, de gaz à effet de serre, euh, si je travaille euh, dans le transport aérien, alors ça, on va dire que ce n'est que 3 à 4 des émissions globales, mais euh, le, les gens qu'on va transporter pour traverser l'Atlantique vont émettre euh, 2 tonnes de CO2. Et en général, ils reviennent du pays où ils sont partis, ça va faire 4 tonnes. Donc on est sur des. Sur des, euh, sur des problématiques qui sont à la fois des problématiques de recrutement et euh, Dieu sait que le recrutement c'est quelque chose de compliqué pour toutes les entreprises, il y a tant de millions de chômeurs et puis on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes et on est aussi sur des problématiques de fidélisation et de bien-être et d'ambiance de bien générale et euh, de fidélité à l'entreprise parmi les salariés actuels euh, de l'entreprise. Donc on est là pour en parler et la question qui se pose, c'est faut-il lancer le débat dans l'entreprise sur le climat et sur l'environnement Alors l'environnement, bien sûr, c'est tout ce qui peut être packaging, tout ce qui peut être qu'on retrouve si c'est du plastique dans les océans et tout ce qui peut être ou, ou qu'on enfouit dans le sol, tout ce qui peut, peut être euh, sous-produit incorporé dans les produits finaux. Alors l'exemple typique, c'est l'huile de palme, euh, mais, mais mais tous les produits qui nécessite de la déforestation pour être cultivée et puis ensuite transportée et envoyée dans les lieux de production en Europe. Enfin bref, ces sujets-là sont des sujets qui préoccupent progressivement une part de plus en plus importante de la population et notamment des jeunes cadres, des jeunes talents qu'on veut recruter et puis les salariés actuels de l'entreprise. Voilà. C'est ça le sujet. Faut-il lancer ce débat Et si on le lance, comment s'y prend-on Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander à chacun de vous présenter de dire quelles sont vos responsabilités et de, de nous dire si euh, le, le climat et l'environnement sont un sujet pour vous dans votre entreprise. Hop. On commence à Guillaume Carlier de Bouygues. Bon, on commence avec le plus gros émetteur. commence bien. Donc effectivement, Guillaume Carlier, donc je suis directeur RSE de Bouygues Bâtiments France Europe. Bouygues Bâtiments France Europe, c'est pour vous donner une idée, 10 000 collaborateurs. 4 milliards de chiffre d'affaires et c'est euh, grosso modo tout le cycle de construction depuis la promotion immobilière, la construction, voire même les services d'utilisation d'un bâtiment en France et en Europe. Pourquoi je dis le plus gros émetteur Parce que le bâtiment après la cimenterie, c'est, on va dire, le deuxième émetteur avec 30% d'émissions de gaz à effet de serre. 30% c'est sur quoi C'est sur la construction et l'utilisation du bâtiment. 30% de gaz à effet de serre, 40% de la consommation d'énergie en France. Donc c'est quand même, quand même colossal. Un autre chiffre euh, clé aussi, euh, en Europe, on a 110 millions de logements à rénover. 110 millions de Donc on a un levier extraordinaire. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, bah, moi en tant que directeur RSE euh, d'une entreprise comme, euh, comme celle-ci, oui, on a une responsabilité. Aujourd'hui, on, on parlait de développement durable il y, a, il y a quelques années. Maintenant, on parle de RSE, mais c'est finalement, c'est la même chose. On est responsable pour deux sujets. Le premier, par rapport aux produits qu'on met sur le marché, depuis la promotion immobilière jusqu'au bâtiment dans lequel on va se loger, travailler. Mais on va voir qu'on va plus loin dans, dans la démarche. Et puis, on est responsable par rapport aussi, euh, finalement, à euh, l'empreinte environnementale de nos activités à proprement parler. Donc oui, c'est au cœur de notre stratégie et je vous dirais justement euh, par rapport au débat, c'est devenu d'autant plus un sujet d'actualité parce que les investisseurs nous regardent de très près sur ce sujet. On aura l'occasion d'en discuter plus tard dans la Alors votre voisin de droite, même question. Euh, alors vous, vous n'êtes pas un gros émetteur, hein, euh, mais vous allez nous le dire, je vous en prie. Oui, merci. Donc euh, Denis Geffroy de, de l'Occitane. Moi, je m'occupe de euh, faire progresser justement euh, la question de la, du développement durable au sein de l'entreprise et puis aussi bah, de partager ces expériences euh, à l'extérieur. Euh, alors, on, est peu, on a peut être des chiffres un petit peu moins impressionnants. Effectivement, euh, je suis bien entouré euh, ce soir. Euh, néanmoins, euh, l'Occitane, le, enfin, l'environnement le, a toujours été un sujet important pour l'Occitane parce que euh, notre activité dépend de la nature. L'Occitane est né il y a plus de 40 ans, 40 ans pour justement euh, euh, fabriquer des produits cosmétiques à partir euh, de la végétation euh, qui poussait en Provence. Alors Depuis, euh, le groupe s'est euh, largement euh, développé, hein, puisqu'on est aujourd'hui présent dans 90 pays. Mais ça veut dire qu'on a une vraie dépendance vis-à-vis -vis de la nature qui fournit un certain nombre de matières premières qui viennent, euh, euh, qui rentrent dans la composition de, de, de nos produits. Mais aussi parce qu'on euh, ben est dépendant du carbone et de l'énergie pour pouvoir commercialiser ces produits euh, dans le monde entier. Donc on a une véritable, une, une véritable responsabilité aussi en tant qu'entreprise cosmétique vis-à-vis euh, -vis de l'environnement. Et euh, on s'attache aujourd'hui effectivement à, à la fois mesurer et diminuer notre impact euh, en matière d'environnement et puis contribuer à la recherche de solutions euh, pour, pour l'avenir face euh, aux enjeux climatiques environnementaux aujourd'hui. Merci. Guillaume Gazagne, donc SNCF Logistics, rappelez simplement en deux mots ce qu'est SNCF Logistique ce gens ne le savent pas je pense. Je vais le vous présenter en quelques slides juste après. Dans la vie il y a deux catégories d'individus ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il pourrait être, et se demandent pourquoi pas. Georges Bernard Shaw, et cette citation je la trouve très adaptée euh, au débat de ce soir, puisque euh, le débat c'est l'homme, et euh, c'est l'homme en tant qu'individu euh, qui va euh, suivre un chemin vers une démarche collective. Euh, on essaye tous de comprendre pourquoi et de se demander où on va. Euh, c'est ce qu'on essaye de faire chez SNCF Logistics. SNCF Logistics, c'est au sein du groupe SNCF, euh, la branche de transport de marchandises. Euh, L'ensemble du secteur euh, transport et logistique, euh, pour lequel alors, euh, le développement durable est historiquement dans l'ADN du groupe SNCF. Et l'environnement est un gros sujet. Vous imaginez bien qu'avec 80 ans de pratique industrielle, on a laissé quelques stigmates dans notre environnement. Donc on s'applique à améliorer notre empreinte et à effacer l'empreinte passée. C'est également un gros sujet pour nous puisque le métier historique du groupe SNCF, qui est le transport ferroviaire, est un métier plutôt du côté des solutions. C'est aujourd'hui une solution bas carbone pour le transport des voyageurs et des marchandises, en particulier sur le transport de masse. Donc SNCF Logistics, euh, c'est quoi C'est à 80 euh, Geodis qui fait du transport, qui organise du transport de marchandises à l'international, qui gère des entrepôts. Euh, et qui s'appuie euh, principalement sur des sous-traitants pour ce qui est du transport maritime, routier, aérien, mais également sur du transport qu'il opère en propre, en transport routier, euh, urbain ou longue distance. On a également une dizaine de marques euh, dans le transport de ferroviaire et multimodal et la gestion d'actifs. Donc c'est beaucoup de transport routier et maritime quand même donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que de train et, et plus que de trains, notamment euh, quand on prend le critère carbone que je vais vous, vous, vous montrer tout à l'heure, vous chiffrer tout à l'heure. Euh, donc ça, ça fait de nous un gros acteur, et donc euh, nous aussi, le secteur des transports représente aussi euh, quasiment 30% au niveau mondial, un peu moins euh, quand on se focalise sur la France. Euh et, Alors, il faut qu'on rentre dans le ça sujet. Je <rire> suis désolé, fait, je vais euh, voilà. vous, euh, je vous veux, mettre la pression, je, mais il faut. Je vais euh, vous montrer ça. Il oui, faut qu'on rentre dans le sujet. Quelques images qui vous montrent le type d'activité. Donc, on a à la fois des activités euh, qui sont très émettrices en, en termes de carbone, mais également des, des activités qui sont du côté des solutions. Alors, on sert des clients de différents types. Je vous les expose là. Je ne vais pas détailler. Simplement, ce que je voudrais vous vous faire prendre conscience, c'est la vision climat qui est extrêmement importante euh, et dont on a la chance chez SNCF qu'elle soit énoncée comme telle. Euh, par Très bien. La direction Merci. générale. Merci. Alors, je, je suis désolé On va on va rentrer Ça, dans le débat fait, parce que sinon, bien sûr, il faut il faut. Euh, ce qui est euh, juste avant de, oui. de plonger dans ta première question, Pierre. Euh, je veux vous montrer que même si le gros de nos volumes est en ferroviaire et en routier, ce que vous voyez ici en orange sur le bar graph, euh, les principales émissions, elles sont sur le maritime et l'aérien. Donc on a notre part de responsabilité également. Et donc on essaie d'accompagner nos clients euh, vers, euh, vers, de euh, ah, voilà. vers de meilleures activités ensemble. Donc euh, entrons dans le débat. Euh, Est-ce que vous... Dans vos entreprises, vous sentez que euh, les salariés se posent des questions par rapport à, à, la, à la contribution de l'entreprise euh, au changement climatique euh, et aux émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous le sentez Est-ce qu'il y a des retours qui sont faits et qui disent « Oui, il y a des préoccupations. Oui, c'est un sujet. » Première question. Seconde question, est-ce que vous pensez que cela génère également vis-à-vis -vis de l'extérieur des difficultés de recrutement, qu'il y a des gens qui se disent « je ne veux pas travailler dans cette entreprise parce qu'elle euh, n'est pas compliante et elle, euh, elle, elle contribue à la détérioration de, de la vie ». Et troisièmement, est-ce que vous, lance vous sentez la nécessité de lancer un débat interne Et après on verra comment, comment ce débat peut être fait. Alors, effectivement, euh, pour vous donner une idée, dans le dans le bâtiment, ça fait 10 ans qu'on mesure du carbone. Grosso modo, on a un chiffre assez précis depuis depuis 10 ans. C'était une affaire de spécialistes. Très clairement, on travaillait avec Carbon4, des gens éclairés comme Jean Covici, etc., qui ont, qui ont établi toutes les méthodologies de mesure, etc. Mais grosso modo, c'était un débat d'experts. Jusqu'au moment où vous avez effectivement énoncé toutes les problématiques qui ont fait que petit à petit, et ça c'est la transformation de notre société... Euh, ben l'individu est au cœur du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ben, n'y a pas de distinguo entre le collaborateur, le citoyen, l'utilisateur des produits. Tout ça, c'est mélangé aujourd'hui. Et effectivement, dans une boîte comme la nôtre, aujourd'hui, le jeune collaborateur ou celui qui est en place, ben, il demande des comptes, tout simplement. Voilà. Il demande des comptes soit parce qu'il veut trouver du sens dans ce qu'il fait, il demande des comptes parce qu'il est comme nous tous, il lit et il voit bien que son secteur en particulier, crée un bâtiment, bah, ce n'est pas neutre au niveau de l'impact environnemental. Et les jeunes générations, elles baignent dedans. Donc aujourd'hui, oui, très clairement, on est passé d'un débat de spécialiste à un débat où il faut vulgariser la problématique carbone, parce que ce pas forcément évident. Et, euh, et puis, euh, finalement, bah oui, on entre dans un débat. Aujourd'hui, la, la question très clairement chez nous, c'est de se dire, c'est plus réservé à un spécialiste, c'est plus réservé à un métier. Bouygues, c'est de l'ingénierie. On fait des projets, réservé des spécialistes. C'est plus le sujet aujourd'hui. Tous les collaborateurs d'un groupe comme le nôtre ont leur part de contribution pour aller dans mon sens. On verra qu'effectivement, c'est ce qu'on est en train d'organiser. Et oui, le débat aujourd'hui, un rats on va dire, je ne sais, sais pas comment on pourrait, espèce de référendum intra-groupe. Et oui, oui c'est complètement au cœur du sujet. Et si on ne fait pas ça, plus personne ne viendra travailler chez nous. En tout cas, les, les jeunes talents éclairés, bien non plus. C'est clair. Mais ça, ça a déjà commencé. Alors, on va voir la forme du débat et quelles réponses on peut y donner. Donc, euh, chez, chez l'Occitane, vous sentez que... Oui, ben, tout à fait. Ah, ça fonctionne. Ouais. Euh, ben, je partage tout à fait le, le, le diagnostic hein, de la situation. Effectivement, le premier bilan carbone chez l'Occitane, c'est 2009. Donc, ça remonte effectivement. Mais euh, sujet de spécialiste il euh, y a clairement aujourd'hui, enfin euh, avant et après 2019, hein, pour, euh, euh, en raison bah, des événements que, que vous avez cités euh, au démarrage, hein, qui, euh, qui, ont, qui font aujourd'hui l'actualité, mais jour après jour. Donc euh, euh, le, le débat, il, euh, il s'impose de lui-même, ou en tout cas, après, il est en, fin la, la problématique s'impose d'elle-même. De, de, après, est-ce que c'est un, un débat qui est véritablement, on le verra, euh, structuré, organisé, c'est autre chose, mais en tout cas, ça trotte dans la tête et des collaborateurs et euh, des potentiels collaborateurs. Alors Chez l'Occitane, on a une chance, c'est qu'on est un groupe engagé depuis longtemps. Donc, euh, généralement, euh, ce qui intéresse les candidats, c'est aussi de pouvoir rejoindre un groupe euh, qui est engagé sur euh, les problématiques environnementales. Mais il y a quand même des questions qui se posent euh, et auxquelles il faut être capable de répondre. C'est euh, quel est l'avenir de cette activité dans un monde bas carbone? Donc, pas forcément la, la question que se posent évidemment tous les collaborateurs mais euh, elle arrivera, et puis aussi comment contribuer et améliorer effectivement euh, l'impact de l'entreprise euh, et la contribution de l'entreprise euh, euh, à la recherche des solutions euh, face aux défis euh, environnementaux. Donc euh, dans ce contexte-là, l'entreprise évidemment a tout intérêt euh, à euh, participer au débat, euh, communiquer sur ce qu'elle fait, mais aussi inviter les collaborateurs à euh, réfléchir ensemble euh, aux solutions qu'on peut euh, trouver ensemble. Et donc même question chez SNCF Logistique, et géodis, donc le, le gros morceau euh, de, de, de la société. Vous vous, vous sentez, tu sens un, un, que les gens euh, sont demandeurs Clairement, je rejoins le, ce qu'a exprimé Guillaume Carlier chez Bouygues. Euh, en fait le débat est là, Le débat est là. il est dans tous les esprits, il est autour de la machine à café, il, est, il y a même des, des petits groupes d'employés qui s'autosaisissent du sujet. Il y en a un qui a fait fureur euh, ces dernières semaines, c'est euh, Amazon Employees for Climate Justice, euh, où c'est un groupe euh, plutôt euh, côté américano-américain d'Amazon qui, qui a interpellé la direction et qui l'a fait aussi par voie de presse, euh, ce qui a fait... Euh, ce qui, ce qui a fait ce qui a provoqué une certaine ébullition dans leur direction. Donc le débat il est là. Euh, chaque individu attend des réponses à ces questions et attend un engagement de son entreprise pour des actions concrètes. Donc euh, dès qu'il y a un, un, jeune, un jeune qui postule chez nous, il nous pose des questions là-dessus. Ce à quoi euh, on a la chance de pouvoir répondre avec la raison d'être du groupe SNCF qui a été énoncée par notre président euh, il y a un peu plus d'un an maintenant qui s'énonce comme suit, euh, c'est apporter à chacun la liberté de se déplacer facilement en préservant la planète. Donc ça, c'est encore une fois dans l'ADN du groupe, et, euh, et ça se traduit très concrètement. Euh, enfin, on, on, donne des exemples, euh, on donne des exemples, disons que ça permet, de, dans un premier temps, de faire bouger les lignes et interroger la stratégie Alors, de chacune des filiales. Du, du fait qu'en France, l'électricité provient essentiellement du renouvelable, enfin du nucléaire plus de l'hydraulique, et donc à 90% de renouvelables pratiquement. Euh, prendre, faire Paris-Nice euh, euh, Paris en train, c'est quelques kilos de CO2 émis, et c'est 0,8 tonnes si on y va en avion. Donc effectivement, il y a cet argument-là, sauf que c'est aussi du transport maritime. Et du transport par camion, puisque c'est euh, c'est un intégré logistique que vous faites. C'est pas simplement euh, la branche fret du train. Okay. Euh, et, et donc, euh, alors on va voir quelle réponse vous pouvez y donner. Et alors, est-ce puisque tu as la parole, est-ce que tu sens que euh, les gens sont demandeurs d'un débat ou d'informations qui viendraient du haut C'est-à-dire, euh, expliquez-nous quelle est votre stratégie. Euh, ou est-ce eux demandent à s'exprimer, et donc ce qui suppose un lieu de débat, peut-être un lieu physique, peut-être sur l'intranet, avec des règles, etc., une modération euh, Qu'est-ce qu'ils attendent Un débat ou des informations, simplement voilà, Les individus attendent euh, ou de l'engagement. Euh, attendent un engagement de leur hiérarchie pour pouvoir oui. contribuer concrètement. C'est enfin, ce que je constate chez nos collaborateurs, euh, ce que je connais. Euh, Maintenant, euh, attention, lancer un débat, euh, ça veut dire aussi, euh, derrière, prendre des actions, enfin, prendre des engagements. Absolument. Euh, et, et là, le rôle du management va être crucial pour fixer les règles du débat, même si chez nous, il n'a pas été formalisé. Enfin, cette ouverture du débat n'a pas été formalisée. D'accord. Donc, pour le moment, le débat n'est pas ouvert, il n'a pas été lancé. Il n'y a il pas de support. A... C'est des discussions informelles, comme ça, que vous avez... Mais il n'a pas été lancé officiellement euh, des discussions euh, sur euh, l'engagement euh, climatique de... L'engagement le, climatique, il a, été, il, a été pris, il a été pris. Et le débat, c'est comment est-ce qu'on va y arriver. D'accord. Mais il n'y a pas un, un lieu sur lequel les gens peuvent s'exprimer comme des forums ou des choses comme ça. D'accord. Et chez l'Occitane, vous avez un projet de ce type il y a une réponse générale de, chez l'Occitane, il y a un réseau social d'entreprise qui est complètement ouvert, donc oui. euh, il y a un lieu de, enfin, techniquement, un lieu de débat qui existe il y a une chaîne qui est dédiée euh, au sujet des engagements euh, donc il y a la possibilité effectivement euh, de, de participer, en tout cas de, de pouvoir s'exprimer euh, le, le développement durable bon, c'est aujourd'hui bien établi hein, mais en tout cas ça fait partie des, des trois axes stratégiques euh, du groupe donc il y a effectivement, euh, euh, comment euh, une ligne directrice qui est donnée euh, par euh, la direction de l'entreprise. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une vraie attente, effectivement, des collaborateurs de savoir déjà ce qui est fait aujourd'hui. Mais il y, a, il y a une attente, en tout cas chez certains collaborateurs, de savoir comment on peut faire plus, comment ils peuvent faire plus à une échelle individuelle, personnelle, mais aussi comment s'engager pour faire progresser l'entreprise. Et c'est là que je trouve que le débat peut être intéressant c'est euh, justement faire su émerger des nouvelles pistes des nouvelles solutions donc c'est comment on peut effectivement engager les, les, les, les collaborateurs les plus intéressés par la question révéler aussi les intérêts parce que c'est un sujet qui est éminemment transversal et on l'a dit pas un sujet de spécialiste mais euh, faire émerger à travers le débat ceux qui souhaitent justement s'investir sur ces sujets là euh, transformer l'entreprise et faire, faire émerger d'autres solutions donc ce qui est intéressant c'est effectivement à la fois évidemment d'avoir une direction générale qui est favorable et porteuse mais aussi de réussir à travers le débat à faire émerger des initiatives comment, plus, plus, plus locales dans les différents départements. Donc ça c'est un travail qui commence tout juste hein, chez, chez nous hein, mais c'est dans ces directions là que, que l'on souhaite aller. Et alors s'il y a débat, on verra, on verra quelle forme, on verra avec la salle d'ailleurs, si je, je vais me mettre de votre côté, puis vous me demanderez si vous voulez le micro, euh, quelle pourrait être la forme de ce débat, mais quelles pourraient être déjà les parties prenantes, parce qu'un débat suppose que euh, soit que tout le monde puisse s'exprimer, soit qu'il y ait des gens qui puissent représenter les autres et s'exprimer en leur nom, alors on parle aujourd'hui de parties prenantes, euh, Est-ce que c'est les syndicats Est-ce que c'est les délégués du personnel Est-ce que c'est des organisations, c'est euh, le comité d'hygiène et de sécurité Quelles quel pourraient être les parties prenantes de ce débat Ou chaque individu, tout simplement, parce que euh, ça concerne tout le monde. Alors, euh, comme je le disais, c'est un, un sujet qui, est, qui débute chez nous, la question du débat. Euh, on viendra peut-être un peu sur, les formes, sur la forme. Euh, au-delà effectivement du réseau social d'entreprise on a lancé un cycle de, comme d'autres entreprises d'organisation de, de fresques du climat sais, alors il y a des gens qui connaissent très bien le sujet dont Charles dans la salle euh, les autres, est-ce que vous connaissez euh, la fresque du climat voilà. ouais, expliquez en quelques mots ouais, parce que tout le monde ne oui, pas ouais. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, donc euh, la fresque du climat c'est effectivement euh, euh, euh, un, sous la forme de jeu euh, comment la euh, un jeu pédagogique qui vise à expliquer euh, la chaîne des causalités et des conséquences du changement climatique et de reconstituer cette chaîne-là en équipe euh, pour euh, bah, mieux prendre conscience effectivement à la fois euh, des, des, des, des phénomènes euh, physiques qui sous-tendent euh, le changement climatique et in fine d'en prendre conscience de la réalité de ce changement climatique. Euh, donc... Euh, on a initié ce cycle effectivement de fresques d'abord sur la base du, du volontariat, aussi euh, parfois en marge de comment, de team building ou de séminaires euh, d'équipe, et ce qui permet de susciter à la fois bon une prise de conscience, un une prise de conscience plus plus générale, une meilleure compréhension aussi euh, euh, des, des des mécanismes à l'œuvre aujourd'hui. Ça permet aussi euh, et ce qui est assez fondamental d'identifier des gens qui, justement, sont très intéressés par ce sujet-là et souhaitent s'investir. Et puis ensuite, on y reviendra de réfléchir euh, à, aux conséquences que ça a pour l'entreprise et qu'est-ce que l'on peut faire pour faire progresser l'entreprise sur ce sujet. Donc la, la fresque du climat, bon, c'est déjà une entreprise ou une association qui a inventé cette méthodologie. Et c'est une méthode pour faire émerger des idées d'un débat collectif dans une pièce, en fait. Hein. Une méthode de consultant, pour ainsi dire. Une méthode, je ne sais pas ce qu'il faut entendre derrière méthode de consultant, enfin, c'est surtout euh, consacré, c'est ça que je trouve intéressant quand on parle de débat, c'est-à-dire qu'il faut euh, du temps, il faut rentrer, un petit peu en, faut rentrer en profondeur dans les sujets et qu'une entreprise décide de dédier, euh, de mobiliser euh, ses collaborateurs pendant 3 euh, heures pour réfléchir sur un sujet qui peut paraître effectivement assez extérieur à l'entreprise, il ne l'est pas, mais... C'est quand même euh, un vrai acte. Oui, c'est un une méthodologie d'émergence des idées euh, quand Et il y a plusieurs personnes. Voilà. Et puis, alors relativement, effectivement, informelle, extrêmement efficace. Donc, c'est assez loin, effectivement, des pistes que tu évoquais tout à l'heure, ouais. mais euh, qui, euh, de manière organique, Permet véritablement euh, de, bah, de lancer. Euh, D'accord, donc c'est un lieu derrière. possible de débat ouais, dans l'entreprise, au voilà, ah ouais, même titre ouais. que l'intranet ou que une suite et, de réunions. Et ouais. c'est plus facile de débattre euh, comment à 10, à 20 euh, qu'à 2000 ou 10 0. Hein, c'est euh, clair. Ouais. clair. Alors Bouygues est un groupe où euh, les, les salariés sont très valorisés. C'est dans l'ADN du groupe Bouygues de responsabiliser, donc vous avez des ordres de chevalerie, euh, quelque sorte, le mine orange, les compagnons du mine orange, etc. Il y a toute une série de, de prises en considération, des, et puis on le voit bien, parce que quand on discute avec des gens du groupe Bouygues ils sont très fidèles et très fiers de leur compagnie, etc. Et euh, comment, euh, comment vous gérez ce débat euh, Est-ce qu'il y a un débat, ou est-ce que les gens attendent une information euh, top-down, comme on dit et euh, qui veulent simplement que la direction les informe des mesures qu'elle prend pour réduire son empreinte carbone Ou est-ce que les gens demandent à s'exprimer dans le groupe Alors on était très clairement dans le top-down, c'est-à-dire que voilà, jusqu'à quand on mesurait le carbone, on s'est fixé des objectifs de réduction, on était parti sur un, un bon trend, et le rapport du GIEC est arrivé, et là on s'est dit « on est complètement à côté de la plaque ». C'est-à-dire qu'on vise la neutralité carbone à 2050. Et là, vu le trend qu'on est en train de prendre, même en faisant des gros, des gros efforts, et ils sont, on était parti sur un moins 20% à l'horizon 2030. Autant vous dire que faut faire le, le pas de temps à 2050, on n'y était pas du tout. Donc ce qui nous attend, et ça vous pouvez le voir, vous pouvez le consulter, pour le bâtiment, c'est de réduire l'empreinte carbone de 50% dans 10 ans. 50%. Je ne sais pas comment on va faire ça. Hein. Personne ne sait aujourd'hui très concrètement comment on va faire ça. Les solutions techniques, on en a. Vous avez tous parlé, entendu parler du bois, du biosourcé, etc. Bon, ça, c'est OK, très bien. Mais c'est une partie du, euh, du, du problème. Donc, ce qu'on s'est dit surtout, c'est que là, bah, finalement, notre force, effectivement, dans un groupe comme la nôtre, c'est la force d'un groupe par rapport à, à une start-up. C'est qu'on a 10 000 collaborateurs. Si on compte Bouygues construction, voire WIG, on est 120 000. Et qu'en fait, on a tout en interne, entre autres, pour réfléchir à comment on va décarboner notre chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, très concrètement, pour un groupe comme le nôtre, l'objectif de durabilité c'est de décarboner notre chiffre d'affaires de 50% à l'horizon 2030. C'est ça que ça veut dire. Ce qu'on met sur le marché, ce que l'on propose, encore une fois, c'est ça. Donc on lance les états généraux du carbone. Ils vont porter ce nom-là, référence à notre histoire. Pas simplement parce qu'il y a urgence, c'est parce que finalement, pour définitivement quitter ce débat de, de spécialistes, et que ça devienne effectivement une vraie démarche transversale, on va quitter le monde de l'ingénierie, sachant que l'ingénierie a des solutions. Euh, le béton, euh, ne plus construire en béton demain, viendra de l'ingénierie, bien sûr, de la R&D, etc. Sauf qu'il euh, y a plein de choses qui vont tourner autour aussi, c'est le métier d'acheteur. La construction aujourd'hui en France chez les, maj les, les majors, c'est avant tout un métier d'acheteur, puisque c'est comme ça que le, le groupe, enfin, les, les groupes de, de construction vivent. C'est un métier euh, RH aujourd'hui, on ne construit pas en bois comme on construit en béton. Bref, vous l'avez compris, finalement, c'est la transversalité de l'ensemble des métiers. Donc on lance à partir du 3 février, ça tombe bien, c'est dans l'actualité, nos états généraux du carbone où on va réunir tous les collaborateurs en ciblant prioritairement les commerciaux, les maîtres d'ouvrage, qu'on a une filiale filière de maîtres d'ouvrage, toute l'ingénierie, toutes les directions de production, on les réunit tous et on a choisi un format de deux heures. C'est-à-dire qu'en deux heures, on doit clairement euh, dire ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que 2050, neutralité, 10 ans, on doit être à 50%. On ne sait pas trop comment on va animer ça. On en est là aujourd'hui. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de l'année, chacun, chacune des unités opérationnelles doit avoir produit un chemin pour y arriver. Voilà. Donc le débat, il est là. Ah, c'est concret. C'est concret. La réponse est oui. <rire> Effectivement. Et, — Et donc le, le 3 février, c'est tous les salariés du groupe qui vont devoir euh, pas être fait. réunis physiquement dans un lieu, quand même. C'est pas si. possible. — Si. Il si, n'y a que le stade de France, pour Non. Il n'y a que l'île de France qui restera. Et tous ceux qui sont en région et en Europe ah. ont interdiction de se déplacer. Ils sont, ils sont en streaming. Ouais. <rire> donc on va carboner un petit peu sur le, la conférence. Non. Plus, plus, enfin on, va réunir un, on a procédé par viralité et là en ce moment ça ne, enfin le, le, on n'est pas à 10 000 mais on va s'en approcher, approcher gentiment, non surtout qu l'exercice qu'on voulait faire c'est que justement c'est de dire voilà aujourd'hui où on en est c'est à dire qu'on a fait plein de choses en carbone dans la construction, voilà où on en est de la R&D, voilà ce qu'on est capable de faire voilà ce qu'en bonne société d'ingénieurs on, on, doit, on doit pouvoir produire voilà ce que les clients attendent, maintenant le chemin il est là et ça c'est Chacun dans notre groupe va être responsable entre guillemets de cette contribution à réussir cet objectif. Et ça, il n'y a pas mieux que de réunir tout le monde autour d'un objectif commun. Voilà, tout simplement. Absolument. Absolument. Bon, on peut l'applaudir, non de... <rire> Et, euh, alors évidemment, il y, y, euh, y, y a des métiers, euh, d'abord, qui polluent peu, ce qui est le, le cas de l'Occitane. Hein. C'est un peu Petit joueur du point de vue des nuisances, si j'ose dire, et tant mieux euh, par rapport à plein d'autres entreprises. Il y a euh, des secteurs dans lesquels il y a des solutions possibles, mais qui posent quand même de sacrés challenges industriels et de coûts aussi. Hein, parce que c'est plus facile d'utiliser. Si on trouve des solutions innovantes, elles sont nécessairement plus chères, parce que plus rares au départ, ne serait-ce que ça, et puis, euh, etc. Et euh, il y a des secteurs dans lesquels il n'y a pas de solution. Euh, Lorsqu'on euh, fait du transport aérien, on a beau tourner dans tous les sens, euh, le Juniac, qui est l'ancien président d'Air France, qui est président d'IATA, dit euh, un peu comme un petit garçon euh, qui dit mais euh, je, je fais ce que je peux, hein, euh, je fais beaucoup d'efforts. Tu vois pas maman que tous les efforts que je fais Et il dit euh, mais le public ne voit pas tous les efforts que font les acteurs du transport en aérien. Alors, ce qui compte c'est pas de faire des efforts, c'est d'avoir des résultats. D'ailleurs, si on peut avoir des résultats sans faire d'efforts, d'ailleurs c'est encore mieux. Et euh, c'est pas euh, faire des efforts en soi n'a aucun sens. Et euh, mais que dire quand on doit faire traverser un objet de, 4, de 500 tonnes, lui faire traverser l'Atlantique, euh, nécessairement il faut énormément d'énergie. Hein, et ça ne viendra pas de l'électricité, de batterie, euh, ni même d'ailleurs de, de biocarburant qui pose d'autres problèmes, puisqu'il il faut des surfaces agricoles pour avoir des. Les, les, déchets, les déchets seront très vite euh, utilisés. Enfin, l'alcool vendu en déchets sera très vite utilisé, et puis après. Euh, voilà. Et, euh, et donc, sur, sur le format. Euh, que, euh, que sur les formats et excusez-moi je suis un peu perdu euh, non parce que j'ai mon, mon autre question qui suit et puis après je donnerai la parole à la salle mais euh, pour aller plus profondément dans cette question du débat qui est la question d'aujourd'hui après je parlerai de la RSE et, euh, et de finalement quelque part c'est plus tout à fait de la RSE c'est à dire que la RSE alors j'en viens mais sur le débat est-ce qu'il y a des idées sur par exemple le fait d'utiliser l'intranet de euh, de diffuser une newsletter, de quels pourraient être les supports Puisque c'est quand même ça le sujet. Alors vous nous avez dit que c'est une grande réunion euh, de tout le groupe, bon, pour solaniser quelque part, hein, pour marquer le coup aussi. Et, euh, mais est-ce qu'il peut y avoir, euh, pour la remontée d'informations, est-ce qu'on pourrait imaginer d'organiser dans l'entreprise, avec des différents types de supports, ce débat est -ce que, Comment vous sentez la chose Par exemple, une fois que cet événement sera passé, il va falloir le faire vivre. Il va falloir qu'il y ait un continuum et euh, que la vague ne retombe pas immédiatement. Donc est-ce que vous avez prévu de nommer euh, une personne qui va s'occuper de faire vivre euh, ce débat, de montrer les progrès, de faire remonter des, des préoccupations ou des idées de la part des salariés sur le terrain Non Oui Vas-y, oui. Euh, je t'en Vas de... prie. <rire> <rire> bon, on continue alors. Aujourd'hui, oui, Bâtiment France-Europe, c'est euh, environ 17 filiales Travail, euh, voilà, sur différents métiers. Non la, la solution qu'on imagine pour y arriver, c'est de reconstruire une task force à l'intérieur de chaque unité opérationnelle. C'est hein. c'est très... Ah, Il voilà, faut, faut y aller. Et du coup, chaque unité opérationnelle, cette task force, c'est quoi C'est l'ingénierie, un acheteur, exactement. direction de travaux, RH, tout le monde autour de la table, et tout le monde grenouille dans le coin, dans son coin. Après, on a une direction RSE, euh, groupe, la mienne, qui est là pour consolider l'ensemble et d'animer le, le sujet, ni plus ni moins. On a cette chance, effectivement, culturellement, de dire, une fois qu'on a fixé l'objectif, on va tous concourir à essayer d'y travailler. Et comme je vous disais, je ne sais pas comment... Enfin, je n'ai pas la, la recette magique aujourd'hui. Hein, pas forcément. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en octobre 2019, on rend des comptes sur ce qui a été produit. D'autant plus qu'on va être obligé de le faire, et ça, c'est, euh, entre guillemets, euh, le deuxième effet qui se coule, mais il vient abonder, euh, il apporte de l'eau à mon moulin. c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs du groupe Bouygues, euh, nous demande des comptes très concrets. Avant, on pouvait, se, entre guillemets, se protéger des choses, faire un beau euh, Carbon Disclosure Project, pour ceux qui connaissent, ça avoir une belle note dans le CDL, libre, avec des belles notations, tout ce qui va bien. Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on demande. Depuis l'année dernière, ce qu'on nous demande très concrètement, c'est, euh, moi je retiens mes œufs de votre panier, si vous n'êtes pas capable de montrer concrètement le chemin que vous allez emprunter pour la neutralité. Donc là, le langage est complètement différent, et dans une entreprise et un groupe comme le nôtre, bah là, tout le monde va réfléchir de manière concordante à un objectif commun. On l'a, notre objectif commun. Voilà. Merci. Alors vous, vous voulez, euh, sur, euh, sur, le, fo sur le, le format que peut prendre et l'organisation ce débat interne On a la, on a la particularité d'avoir des filiales de taille très différentes. Oui. Et donc Géodis c'est autrement équipé que de euh, Cargo, Via, qui sont des petites sociétés de 50, 100 personnes. Et donc... Euh, le support pour euh, animer ces discussions va être totalement différent. Euh, chez nos petites filiales, c'est les, les DG qui prennent, euh, qui prennent le sujet à bras le corps et qui ont une approche, euh, moi là où je les accompagne, c'est sur euh, une approche euh, transversale. C'est-à-dire que évidemment, il y a une intégration. Ils traitent la question du climat de manière verticale avec leurs collaborateurs, leurs fournisseurs, euh, en accompagnant leurs clients euh, pour leur expliquer que bah, s'ils nous demandent de l'avion, on, on va leur fournir de l'avion, mais que s'ils changent un tout petit peu leur braquet, euh, ils peuvent trouver un, un, un optimal euh, beaucoup plus intéressant sur les plans euh, économiques, euh, de la qualité de service et de l'environnement. Et, euh, et donc, de manière transversale, horizontale. Euh, il s'agit d'aller bah, voir euh, les, les, nos, nos confrères, nos concurrents parfois, euh, et, et de se demander ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer euh, l'empreinte. Et là, ça donne, un, ça donne une place à chacun des collaborateurs de l'entreprise qui, qui sort de, de, son, de son schéma où il attend de la direction une consigne et, euh, et des moyens pour euh, faire euh, son job, améliorer son empreinte environnementale euh, à ce moment là il, il regarde autour de lui, c'est qui mes interlocuteurs du quotidien, ben, je sais pas je suis commercial mes interlocuteurs c'est des acheteurs du client euh, je suis dans l'IT euh, mes interlocuteurs ça va être des euh, fournisseurs euh, les, mais aussi l'IT de mes clients et ensemble on, et ce débat se fait sur toutes les strates et ça, ça marche plutôt pas mal dans nos petites sociétés. Dans les grandes sociétés, euh, je n'ai pas de retour concret à, à proposer. Mais vraiment, le, le maître mot chez nous, ça a été d'engager de, des collaborations euh, vraiment avec les autres acteurs du secteur. Je vais donner un exemple euh, sur... Euh, la coalition euh, Rail Fred Forward, qui est une coalition de plusieurs acteurs ferroviaires en Europe, qui se sont dit euh, merde, le ferroviaire, c'est quand même une solution euh, pour, pour les problèmes climatiques, et tout le monde s'en tape. Euh, ben, bon, ça a été énoncé tel quel. Hein. Euh, et ben, en réalité, en. En s'associant les uns aux autres, euh, ils se sont dit, bah, en fait, l'action la plus pertinente, elle est apportée au niveau de la Commission européenne. Et, et la Commission européenne a répondu à cet appel euh, en, bah, en, en confiant... Il euh, y a une énorme étude euh, qui a été euh, sortie l'année dernière sur les coûts externes des différents modes de transport. Et petit à petit, il va y avoir des influences pour que euh, les réglementations nationales intègrent euh, un peu mieux le, euh, la question climatique dans la tarification des transports. Donc on s'éloigne un peu du débat, mais c'est pour montrer qu'il y a des, des actions très concrètes à tout, oui, oui. dans toutes les fonctions de l'entreprise, jusqu'à la direction. Alors on a cette chance, comme je disais, qui est le nucléaire en France, et, et Jean Covici est un partisan du nucléaire, il faut être fou ou illogique, je ne sais pas, pour ne pas l'être, si on pense que le climat est quelque chose d'important. Le contre-exemple, c'est l'Allemagne. Si un Allemand émet presque deux fois plus de CO2 qu'un Français, euh, c'est notamment parce que l'électricité... Euh, qui pèse très lourd dans le bilan carbone du résidentiel, d'ailleurs, dont tu parlais tout à l'heure, c'est le chauffage, hein euh, et euh, qui... Euh qui est produit essentiellement aujourd'hui par de la lignite et du charbon et du gaz en Allemagne. Donc les trains sont propulsés au gaz et au charbon, tandis que chez nous, une voiture électrique par exemple, ou un train, est propulsé par du nucléaire, euh, qui n'émet pratiquement pas de CO2, enfin un peu. C'est est... des mines aussi, donc il y a un peu d'activité minière évidemment. On est très prudent par rapport à ça, parce qu'on bah, a des clients aussi qui nous disent « Mais non, mais votre mode de transport, il n'est absolument pas durable. Pour moi, euh, le nucléaire, ce n'est pas du verre. » Donc, dans ces cas là, on ne fait rien, on reste chez soi, on ne consomme rien, on ne produit rien, et là, c'est vert, et puis on se flingue, et c'est vert aussi. Où on lui propose... D'ailleurs, hein. ça l'est réellement, puisque la loi impose en France que les tombes soient biodégradables. Ça, ça nous pousse un peu dans nos... C'est incroyable, hein <rire> ouais, C'est incroyable, hein le, le, On ne laisse pas de traces, il y a un article du Monde qui disait « L'Occidental rêve de ne plus laisser de traces », de son passage. C'est un petit peu ça. Ok, donc, cette dernière question qui est celle de la RSE, donc la RSE a été créée il y a à peu près, je dirais, 91, 92... Euh, sur la base de la satisfaction des salariés donc ça sera on dira de l'employee care. Hein, C'est né autour de ça euh, on essaie de faire en sorte que les salariés se sentent bien, qu'il qu restent, que les meilleurs restent, qu'on euh, ouvre des crèches euh, on, etc. Il etc. Euh, y a les comités d'entreprise. Bon. Et puis il euh, y a eu le premier rapport du GIEC en 88 et puis, ensuite, il y a eu tous les rapports successifs. On s'est rendu compte que l'environnement devenait un sujet majeur, et particulièrement le climat, qu'il va falloir faire des bilans carbone aussi. Donc, euh, on a... Euh on a soit créé des directeurs du de développement durable, il y en avait il y a dix ans à peu près, ça existait, et puis il y avait le directeur RSE, puis le directeur du développement durable. Puis le directeur RSE, c'est essentiellement quelqu'un qui s'occupe, disons, de l'employé care, tandis que le directeur du développement durable va s'occuper de l'impact environnemental et climatique. Il y a eu la crise de 2008, les budgets ont été complètement squeezés, serrés, on a fusionné les deux et on a dit au directeur de la RSE, hop, tu t'occupes désormais, euh, du développement, tout ce qu'on appelait développement durable, c'est toi qui t'en occupe, c'est dans ta responsabilité. Et, or, on se rend compte, comme tu le dis très justement, que euh, ces problématiques sont des problématiques d'ingénierie, de supply chain. C'est pas des problématiques, c'est des problématiques qui sortent totalement de ce que peut faire quelqu'un qui a, qui a une formation classique ou un parcours classique de RSE. Et même de développement durable. C'est euh, tout ce qui concerne la supply chain, c'est-à-dire les process de fabrication, c'est-à-dire... Euh, l'énergie euh, pour, euh, pour fabriquer, le transport bien entendu, mais aussi les achats parce qu'on intègre dans le bilan carbone euh, tout ce qui est fabriqué par des pays à bas coût souvent et qui est intégré chez nous, de même que dans le bilan carbone de la France on intègre les importations chinoises. Donc euh, toutes ces problématiques là sont des problématiques extrêmement lourdes, qui sont des problématiques, comme, comme tu le dis, d'ingénierie, et ne faudrait-il pas passer à l'étape suivante et créer un poste, question qu'on posera dans une conférence suivante, de directeur de la transition éco-énergétique qu'on confie à un ingénieur Oui C'est tout ça, mais ça va même au-delà de ça. Enfin, je pense que c'est euh, ingénieur ou pas, enfin, toutes les bonnes euh, les compétences euh, nécessaires et doivent être mobilisées, mais en fait c'est aussi une question de business model aujourd'hui. Parce que là, on, ce dont on se parle, ça reste une réduction business as usual, euh, des impacts euh, existants. Donc, et on a bien vu que, en faisant, les, les solutions existent, mais même avec ces solutions-là, on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Donc la transformation qu que doivent euh, imaginer et mettre en œuvre les entreprises, c'est des transformations fondamentales de business model pour trouver une solution qui nous permet de sortir de la dichotomie que tu évoquais, qui n'est pas effectivement nucléaire d'un côté, on reste chez soi, on ne fait plus rien de l'autre, parce que et est-ce qu'on arrive à trouver un chemin entre les deux Et c'est ça la question que se posent aujourd'hui des entreprises et que doivent se poser aujourd'hui les entreprises. Et ça, ça suppose de mobiliser tout le monde. Donc évidemment les ingénieurs, mais aussi les gens qui font du marketing, les directions stratégiques. Donc ce ne sera pas un poste, mais c'est la capacité à inventer ensemble des solutions qui nous permettront de trouver des solutions et aux entreprises de continuer euh, ben à avoir un impact et à survivre. Donc euh, je pense qu'effectivement aujourd'hui la vraie question elle est là, c'est réinventer, c'est tester des nouveaux business models, c'est transformer en profondeur les business models existants qui nous font vivre et qui, qui génèrent aussi des, des emplois, et euh, bah, c'est un effort de créativité également, donc il euh, y a du marketing, il y a des créatifs, il y a énormément de, de, de gens mobilisés euh, qui doivent euh, contribuer à bah, l'invention de, ce, ce, de notre futur, hein. Alors, euh, comme tu le dis parfaitement, et c'est même euh, un problème financier aussi, puisque si on se dit, ben, j'ai fait baisser de 80% la contribution euh, carbone euh, du produit, mais j'ai multiplié le prix final par 10, ça ne va pas le faire non plus, la boîte va couler. Donc euh, clairement, euh, c'est une problématique. Alors, il y, y a un exemple euh, historique qui a très bien fonctionné, euh, qui est l'apparition des directeurs achats. directeurs achats, procurement, se sont imposés dans tous les groupes, et puis finalement, euh, l'air de rien, euh, ils sont allés, ils ont tout mis au carré, euh, ils font ce qu'on appelle du need management, c'est-à-dire qu quand on demande d'acheter un, un bien, un produit, un équipement, ils vont te voir en te disant euh, « t'es sûr d'en avoir besoin ?» Donc ça commence comme ça, hein. avant de parler de prix où on se les fournit, euh, t'es sûr, réfléchissons ensemble. Et ils font ça dans tous les niveaux de la supply chain, de l'entreprise, etc. Et ça a été dur, ça a mis 25 ans à s'imposer comme ça. Hein. Mais il euh, ne faudrait pas que ça mette 25 ans. Mais peut-être que c'est un exemple, en tout cas, de ce qu'une qu direction, en tout cas, euh, si elle est euh, empowered, si elle est soutenue, peut aussi euh, être imposée comme ça. Là, c'était pour des raisons économiques, et les, les, les présidents et les CEO ont bien compris qu'ils pouvaient euh, gagner énormément d'argent avec ce, cette notion de directeur achat et de tout ce qu'il va mettre à l'intérieur. Et donc, euh, il l'a imposé, et peut-être qu'il faudrait faire de même. Juste, je passerai la parole ensuite au, au, de Guillaume. Euh, Aujourd'hui quand même beaucoup d'entreprises euh, soutiennent énormément de startups justement pour tester des nouveaux business models et pour les aider à réfléchir à la transformation de leur business model. Donc effectivement il euh, y a euh, un travail qui est fait et les directions achats euh, sont aussi des partenaires de l'innovation, de la co-création avec les partenaires. Ils sont pas uniquement effectivement sur un registre d'opportunités et de, de baisse de prix, ça fait partie de leur mission. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement c'était évoqué, de réfléchir avec un écosystème de partenaires à des nouvelles solutions. Vous voulez rajouter quelque chose ou je donne la parole à la salle je, Sur, le, sur le, la position de la RSE dans l'entreprise, euh, chez nous, elle est au cœur de la stratégie et elle va le rester. J'en je, je, suis convaincu. Euh, la fonction RSE, pour moi, c'est une fonction d'anticipation perpétuelle. C'est... Au-delà de la conformité, au-delà de, des frontières actuelles de l'entreprise, quel est notre impact Contrairement à des fonctions type euh, digitales qui sont plutôt des fonctions de transition et qui sont vouées à, euh, à, à disparaître un jour, une fois que l'organisation aura opéré sa transformation. Euh, je voudrais revenir sur un, un petit, un, juste un petit mot sur euh, la RSE et le bien-être au travail. Euh, ce dont on parle aujourd'hui, c'est le débat environnemental, c'est le climat, c'est le sens en fait, euh, qu'on donne à l'entreprise. Et je pense que ça, ça a beaucoup plus d'impact sur le bien-être au travail que euh, des baby-foot, euh, des soupes gratuites et des. Enfin, on veut des, des Mars à la, à la machine à café. Ça Sans huile de palme. Sans huile de palme. <rire> Euh, ça a beaucoup plus d'impact sur l'engagement le des collaborateurs, sur leur fidélisation euh, et sur leur performance que de donner du sens au job. Donc euh, euh, oui à la RSE, oui à la RSE, une place stratégique dans l'entreprise. J'ai juste la vision, ouais, la vision RSE. Le directeur RSE n'existe pas en fait. Ou il existe. Le meilleur directeur. Qui est le vrai directeur RSE d'une entreprise en fait c'est son directeur général, sa directrice, peu importe, avec un grand C'est lui, c'est elle qui imprime, qui imprime. Et en fait, ce dont ils ont besoin, parce que quand vous leur posez la question, je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, ils ne sont, ils sont, sont pas forcément de mauvaise volonté, ils sont perdus, comme nous tous. Donc ils ont besoin qu'on les guide, entre guillemets. Et j'ai juste une anecdote, aujourd'hui je suis avec mes collègues, vous du digital, etc. Moi, en ce moment, je nous compare tous à une espèce de... De marmite géante, là, alors j'ai mon collègue du digital qui est à côté de moi, j'ai celui de la transformation, de la fabrication euh, bois, euh, j'ai celui de l'excellence opérationnelle, du Lean, voilà. On est tous là avec nos belles feuilles de route euh, pour concourir finalement à quoi Un sujet de transformation, effectivement, c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et ça, on arrivera à le faire finalement avec des des gens euh, qui ont, ont les écoutilles bien ouvertes et qui vont aider à cette, euh, à cette transversalité. Donc la RSE, ni plus ni moins, ça n'a ça même plus lieu d'être dans, dans 50 ans. Ça sera le cœur, ça sera la stratégie même de l'entreprise. Ça devrait déjà être là. C'est ça qui devrait, euh, qui devrait nous, nous, nous guider. Celui qui donc le, le poste, pour moi, le poste RSE, directeur RSE, peu importe, demain il n'existe plus non plus. Oui, enfin, les, les méthodes d'évaluation carbone, ça ne s'invente pas quand même. C'est assez technique, finalement. Enfin, euh... C'est dans le métier d'ingénierie. L'ingénierie ou le Il faut que quelqu'un de... en soit responsable. L'acheteur, voilà. il sera responsable d'autre chose, etc. Bon, bien sûr que ça va continuer, entre guillemets, mais c'est finalement dans un métier donné, c'est la... ce que vous disiez, quelle est ma... la valeur de mon métier par rapport à cet objectif commun par Les achats, c'est juste essentiel aujourd'hui. La oui, fonction oui. achat, même par rapport à l'enjeu climatique ah Oui, mais tout, tout, tout, toutes ces fonctions sont essentielles. La fonction dont tu parlais, l'excellence opérationnelle. Bon, dans le bâtiment, s'il n'y a pas un responsable, appelons ça qualité comme on voudra, de l'expérience opérationnelle, ça peut être très dangereux. Parce que c'est dangereux, le bâtiment, euh, de construire, etc. Ça peut donner Bouygues, « euh, Bouygues, Boeing ». Ça, ça, peut, non, mais ça peut ça peut donner Boeing bien sûr alors j'ai juste une <rire> bien sûr que non ça je peut... veux dire Boeing regardez non, le... non, ça... quand on néglige la qualité ça donne un avion bancal euh, ça avec... vous donne ça vous donne et je vais pas donner de nom parce que c'est le but c'est pas là ça vous donne des opérations qui sont menées de construction qui sont menées au Qatar où vous avez euh, euh, les droits humains fondamentaux qui sont pas oui, qui sont pas absolument. respectés et qui sont qui qui sont capables de vous couler une boîte comme comme nous demain très très facilement bien sûr ou ouais. hein, un immeuble qui qui est gigantesque qui ne respecte pas pour l'incendie, et puis il y a, y a, y a 50 bois, 500 personnes qui vont cramer dans quelques années, pardon En bois, par exemple Au Qatar <rire> Au Qatar L'immeuble en bois au Qatar <rire> qui brûlerait, ce serait, voilà. Non, non, mais oui, très clairement, c'est ça, et on est aussi, c'est le colosse au pied d'argile, hein. c'est vraiment... Parce euh... qu'on construit beaucoup en bois aujourd'hui Ah oui. Ah oui Oui, ouais, ouais, moi je, je suis ravi de voir que c'est en train de... Je sais pas si le terme explosé est le bon, est le bon terme, mais oui, oui, c'est en train de... On va avoir des tours en bois donc un directeur de la transition éco-énergétique, ça aurait quand même du sens. Ça aurait quand même du sens, parce qu'il faut bien centraliser l'information, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui impulse, il faut bien un suivi, il faut bien faire le bilan carbone, il faut bien faire le bilan avant et après des transformations qu'on a faites, euh, etc. C'est etc. d'autant plus important, enfin, il faut une personne, notamment, et ça peut être le, je rejoins la vie, ça peut être le DG qui endosse cette responsabilité, il faut une personne qui gère les excès, qui donne la vision, qui donne une ambition, ça peut être super ambitieux, mais qui aussi gère les excès, parce qu'on peut, on peut passer des années à, à mieux calculer ses émissions de carbone. Ah bah oui, ça euh, bien je sors d'un exercice où j'ai fait le bilan des émissions, puis la trajectoire carbone à long terme. Euh, on a beaucoup. Enfin, euh, c'est. C'était beaucoup plus efficace que ce soit moi qui aide les filiales à le faire plutôt que de leur demander à chacune de monter une usine à gaz pour faire un truc hyper détaillé euh, qui sera de toute façon faux. Ah, mais il y a des délais, quand vous écoutez des délais dans certains projets de loi ou dans euh, certains secteurs, c'est si de mettre des délais à 30 ans par exemple. Mais dans 30 ans, que, quel sera l'état du monde dans 30 ans Bon. Ok. Quelqu'un Alors voilà. Donc je vais donner la parole à la salle. J'arrive, j'arrive. Ah bah voilà. Par proximité Bonjour, merci pour euh, vos interventions. Donc Corinne Bach, je travaille chez Studio Canal. Et je suis board, board member dans, dans des sociétés euh, ro-tunnel, donc euh, Fred Ferroviaire notamment, mais pas uniquement. Euh, dans vos rôles de directeur, Directeur RSE, j'ai une question, parce que là, aujourd'hui, on a beaucoup parlé du changement climatique, éventuellement du, du, de la lutte contre la perte de la biodiversité. Vous, en tant que directeur RSE, vous avez de nombreuses casquettes, et c'est pas uniquement ce sujet, j'imagine, qui vous occupe chaque jour. Il y a ce qui concerne la compliance, le reporting annuel, la diversité homme-femme, la diversité tout court. Donc... Je serais intéressé de comprendre un petit peu, bon aujourd'hui on ne parle que du changement climatique, la biodiversité, mais comment ça, combien ça représente par rapport à, à tous les enjeux que vous devez traiter dans vos rôles respectifs. Alors chez nous ça a été assez simple, euh, le, DG, euh, enfin, le DG a décidé de créer cette fonction, première bêtise, euh, ensuite il a décidé de me nommer dans cette fonction de Deuxième bêtise Et moi je lui ai proposé juste de fixer Une priorité Celle de, euh, des émissions de carbone Et de l'impact environnemental Dans nos métiers C'est les émissions de carbone Et euh, les émissions polluantes Pour la qualité de l'air ce Qui est particulièrement prégnant dans, dans les zones urbaines Il a validé Troisième bêtise Alors, on a un très bel outil, les experts de la RSE apprennent ça à l'école, la matrice de matérialité. Waouh! Ça permet de classer les enjeux, vous savez, par rapport. Alors, ça permet de dire là, est-ce que la diversité, c'est plus important à un instant T. Donc, on se retrouve tous avec des, voilà, des ratios par rapport à tous les sujets que vous, vous abordez. Euh, je vais être transparent avec vous. Aujourd'hui, le reporting, enfin, pour ma part, entre guillemets, aujourd'hui, la compliance nécessaire pour un grand groupe comme le nôtre, mais j'ai plus envie de mener ce combat-là, en fait. J'ai plus envie de... voilà, Je fais de plus en plus, je fais le, le minimum de, de ce qui est attendu, parce que le vrai combat, entre guillemets, c'est celui qu'on est en train de, de mener, justement, sur des, sur des sujets forts, hein, que sont l'égalité homme-femme, si on doit prendre... Celui-là est un vrai enjeu, parce qu'on a des vrais sujets, euh, là, on entre dans des sujets de discrimination positive dans un sens comme dans un autre, qui, sont, qui peuvent être vraiment perturbants dans des, dans des managements de grands groupes comme les nôtres. On a le changement climatique. On a euh, comment, tout ce qui est finalement euh, le, le, la révolution sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, si on, on doit synthétiser ce qui est en train de se passer, c'est que nous... Tous autant que nous sommes, grâce à notre petit smartphone, nous avons un pouvoir extraordinaire. À coups de réseaux sociaux, on est capable de démonter complètement une réputation, une entreprise, un homme, une femme. C'est exactement ce qui s'est passé avec le CIP français, si vous avez vu récemment la, la polémique. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec Siemens. Siemens s'est retrouvé au pied du mur pour un contrat à 18 millions d'euros une boîte qui pèse plusieurs milliards d'euros parce qu'elle faisait l'éclairage de la prochaine plus grande mine de charbon d'Australie. Et elle se retrouve le, le nez dedans, entre guillemets. Son DG n'était même pas au courant du contrat. Hein, parce on, on est chez c'est un monstre. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, tous en tant qu'on est, là, il y a une vraie révolution sociétale qui est en train de se passer. Et on a tous ce pouvoir, entre guillemets, de, de, de, de transformer les choses. Mais il y a une chose... Et là, on rejoint des problématiques sociétales. Et encore une fois, je pense que trouver un projet commun sociétal et le changement climatique en étant, je ne dis pas que c'est... Ça permet de réunir beaucoup de choses et de se retrouver autour d'un baby-foot pour faire avancer les choses. Mais le baby-foot n'est pas la solution. Je suis entièrement d'accord. Bonjour, Sophie Davidas. Euh, alors, euh, moi, je, la, la, la, pour répondre à ta question, Pierre, la, la, le... le un, un des moyens auxquels je pense quand je vous entends c'est qu'il faudrait peut-être recruter euh, un directeur du renoncement parce que j'ai enfin, le sentiment à titre personnel qu'il faut changer tellement de choses et il faut aussi renoncer à tellement de choses qu'un directeur du renoncement ou un psy euh, dans les entreprises serait aussi euh, important parce que ça va quand même euh, secouer dur quand euh, par exemple chez Bouygues vous allez expliquer à des gens euh, qui construisent des maisons en béton que, ben, où ils vont devoir Apprendre de nouvelles choses ou euh, je sais pas, peut-être qu'il y aura des retraites euh, écologiques, euh, c'est un bon sujet. Euh, peut-être payer à rien faire pour pas polluer. Euh, et et, et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez quand même besoin du législateur pour vous aider à, à mener Parce que par exemple, vous, Monsieur SNCF, quand vous dites euh, si on me demande de faire transporter en avion quelque chose, je vais dire oui. Ben non. Pourquoi vous ne diriez pas non peut-être peut que vous avez besoin de l'aide du législateur pour dire, ben non, les, les, les bananes, tant pis. Bon, on ne mangera plus de bananes, on ne va pas les transporter en avion. Elles, elles arriveront en bateau, comme vous voulez. Euh, mais elles mais... Pas la France, et la Martinique. Oui, bon. <rire> elles arriveront à la nage, en pirogue, je ne sais pas. Mais euh, donc, euh, quid euh, directeur du renoncement et quid de, de, de l'aide du législateur pour vous aider à, à mener tout ça. Alors, c'est peut-être un peu didactorial de dire qu'il faut le législateur aussi, mais à un moment... Euh, je prends la question. Euh, quand vous avez énoncé la première partie de votre question, j'allais vous répondre. Le directeur du renoncement, j'aimerais que ce soit une femme ou un homme politique courageux qui impose la même règle à tout le monde. En fait, ce qui est extrêmement compliqué, on l'a un peu évoqué tout à l'heure en filigrane, le sujet de la concurrence. Si on est... Euh, si on fait plus gaffe que les autres, euh, bah on, on, va, on risque de perdre quelques points de productivité qui vont nous faire perdre quelques points de compétitivité et quelques marchés. Et du coup, ceux qui vont faire le job à notre place, bah, c'est des gens moins scrupuleux. C'est contre-productif. D'autre part, euh, enfin, du coup, ce qu'on essaye de faire, tout à l'heure j'évoquais la collaboration horizontale, je vais donner un deuxième exemple. Euh, où Geodis s'est rapproché d'une ONG qui s'appelle Transport et Environnement, qui est une ONG européenne, euh, pour euh, faire une action d'influence auprès de la Commission européenne. De... Le président de la Commission européenne, euh, Juncker, a été interpellé par l'ONG, avec le soutien de Geodis mais d'autres euh, grandes sociétés euh, euh, qui sont engagées euh, en faveur de l'environnement pour lui demander de prendre une action euh, forte pour la réduction des émissions de carbone des véhicules euh, routiers. Et, les, et ça sera fait à partir de 2030. Les véhicules routiers euh, neufs euh, auront une performance bien carbone, bien meilleure qu'aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, le tout, alors ce qui est compliqué, c'est de trouver l'échelle. Et sur l'exemple du transport routier, on, est, on cherche l'échelle du marché. Donc, euh, le transport routier, bah, en Europe, euh, voilà, il y a une commission européenne. Quand on s'attaque au transport euh, maritime ou aérien, alors là, euh, SNCF, euh, les gens ne connaissent pas. Euh, on est des micro-acteurs euh, dans, dans un monde de brut. Et il n'y a pas de législateur, à part les grandes organisations sectorielles, euh, l'OMI dans le maritime, l'OACI, euh, la TAG dans l'aérien. Dans alors, on va le, le, les pouvoirs publics ne limitent jamais l'activité. Ils jouent sur la fiscalité et ils rendent plus cher certaines choses. Et c'est ce qu'on appelle la fiscalité environnementale, qui par définition est injuste, puisqu'elle va toucher, puisque c'est une taxe directe, et qu'elle va toucher euh, tout le monde, quel que soit le niveau de revenu. Donc jamais les pouvoirs publics, en tout cas jusqu'à présent, n'ont dit on arrête la limite. Par exemple, la limite qui est un charbon bas de gamme, les, les Allemands n'ont jamais dit on arrête la limite. Et. Euh, pour inciter les énergéticiens, on va mettre une taxe sur la limite. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous en prie, madame. Merci. Euh, J'ai une question pour, pour Bouygues parce que je suis très impressionnée par votre objectif qui est très, très ambitieux. Et, et euh, je, je voulais savoir comment euh, il, il, il s'articulait par rapport à l'ensemble de la euh, stratégie de la société. Est-ce qu'il était euh, inscrit Est-ce que la société se sentait une obligation Était redevable euh, de, de cet objectif par rapport à ses parties prenantes, par rapport à ses investisseurs euh, Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme arbitrage entre euh, l'atteinte de l'objectif carbone par rapport à l'atteinte de l'objectif financier Et, et est-ce que toutes ces choses euh, elles ont été euh, réfléchies en amont Elles sont en train d'être réfléchies. Ce qui est sûr, c'est que le, le, le la trajectoire est donnée par le GIEC. Hein, la trajectoire là-dessus, bon, bon, je sais pas s'il y a encore des climato-sceptiques, j'espère qu'il y en a pas dans cette salle, mais <rire> là-dessus, finalement, scientifiquement, on sait le chemin qu'on doit prendre. Donc, pour le coup, et c'est notamment notre objectif du 3 février, on va tous vers le même objectif. 2030, 2050. Qu'on soit directeur général, compagnon du mine orange, euh, assistant, assistante. On a tous cette. Et c'est l'éclairage qu'on va donner. Maintenant, euh, très clairement, c'est ce que disait. Euh, c'est ce que vous disiez finalement c'est que. On va aller vers une rupture totale. Il va y avoir un directeur du renoncement. On sera obligé de passer par là. Ou alors, on ne remplira pas nos objectifs. Mais un colas qui fait partie du groupe oui, qui aujourd'hui. Et le premier euh, routier euh, pratiquement du, de France hein, qui met des tonnes et des tonnes de bitume euh, sur les routes, à un moment donné, pour remplir les objectifs ou pour être en, dans une ligne, il va falloir renoncer à certaines activités. Nous, il va falloir construire autrement. Il est clair qu'on se revoit même dans une dizaine d'années, le béton ne sera plus, on associera. Et on ne veut plus ça, on ne veut pas associer Bouygues à un bétonneux. C'est l'image que vous avez tous aujourd'hui, Bouygues le bétonneux. Et il ne faut pas rougir, on a construit et permis à des, à, de répondre à des enjeux, pour le coup, sociaux, après-guerre, etc. Heureusement que qu'on avait ce matériau béton pour répondre à des... Donc oui, toutes ces problématiques, elles sont, elles sont sur la table aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on doit créer ces, tax, ces task forces, pardon, métiers concourant à cet objectif commun. Et que derrière, effectivement, très clairement, là, on attaque notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire ce que l'on met sur le marché que nous allons, vous et moi, utiliser demain, le quartier, le bâtiment, euh, celui dans lequel on mange, on travaille, et sujet supplémentaire qui peut être éloigné de oui, la mobilité entre ces lieux de vie. Quelle réponse on apporte là-dessus et ben Finalement, quand on regarde un peu, c'est un formidable champ d'opportunités pour nous. C'est juste une façon de voir les choses complètement différemment. On ne va plus construire, on ne va plus couler du béton, mais on va petit à petit déplacer le curseur vers une offre décarbonée vis-à-vis -vis des, de, des, des besoins fondamentaux, se nourrir dans une moindre mesure, se loger, travailler, se déplacer, et j'espère, un hein, qu'on oublie souvent, prendre du plaisir. C'est ça qu'on est en train de, pour le coup d'essayer, parce qu'on n'y est pas, on essaye aujourd'hui de, de créer. Donc le prisme est vraiment différent. Alors. Bonsoir Tristan Duhamel, déclic écologique. On accompagne les entreprises avec des méthodes d'intelligence collective, de co-construction comme ça avec les équipes. Et en tant que manager, je voudrais, je pense que ce soir, on est dans une salle où les gens sont assez ouverts aussi bien à la transition écologique qu'au système de management ouvert. Comment vous ressentez vous euh, les, les managers aujourd'hui à euh, donner la, la parole comme ça euh, à leurs équipes quitte à prendre le risque d'ouvrir la boîte de Pandore euh, et de, de devoir gérer ça. Merci. Eh bien, merci. Non, mais c'est... Ça a été rapide. C'est une question générale et... Ce sera la dernière évidemment, question. Évidemment, il y a des... Euh, des situations qui, qui sont très différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, euh, il y a un accompagnement important parce que euh, c'est compliqué, de jour au lendemain, de devenir spécialiste de toutes ces questions-là. Et euh, madame soulignait à quel point ces questions étaient variées. Donc euh, même pour euh, des gens dont c'est le métier euh, permanent, il faut passer d'un sujet à l'autre. C'est très difficile. Donc effectivement, euh, comment... Euh, mais je ne suis pas sûr que de toute manière... Euh, cette position du manager sachant soit celle qui aujourd'hui soit la plus travaillée au sein des entreprises. Donc bon, vous en êtes convaincus. C'est une raison de plus pour faire évoluer la position du manager, enfin, parce que de toute manière ce sera compliqué de faire de tous les managers et manageruses des spécialistes de l'énergie. Après, il y a une chose extraordinaire qui est en train de se passer, c'est nos enfants qui <rire> sont en train véritablement de changer nos managers. Juste une anecdote, il y en a un très connu euh, chez nous pour la réalisation de tours à la Défense. Ben, cet été, il a été piqué par la mouche Greta, je ne sais pas comment, euh, le, le moustique Greta ou j'en sais rien. Changement de prisme complet. Pourquoi Parce que sa fille, qui arrive aujourd'hui à, à un moment, lui a dit... Je me suis un peu renseigné sur ce que tu fais, etc. Et euh, concrètement, vous faites quoi chez, chez Bouygues sur le sujet euh, Et paf Là, il y a eu un déclic qui s'est fait qui s'est dit « Ah, là, par contre, il faut peut-être que je revoie ma, ma façon de faire. » Ça va prendre du temps. Mais le déclic, il s'est fait, je pense, véritablement. Alors, dernière question. Et puis ensuite, on remerciera nos intervenants. Court, s'il te plaît. Oui, je fais court. Euh, vous avez parlé de vos, vos investisseurs qui vous obligeaient quelque part aujourd'hui à être plus... Enfin, prendre en considération les, les, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, Est-ce que vous avez une prise de conscience aussi d'une décroissance potentielle Parce qu'on parle beaucoup de, monde de, de, de croissance infinie dans un monde fini. Euh, y a, les jeunes sont plus dans un mode de décroissance. Est-ce qu'aujourd'hui, des, des boîtes comme vous pensent qu'on peut être en décroissance demain Et si oui, euh, comment vous l'abordez Alors ça, c'est... Euh c'est une question, déjà c'est une question personnelle, entre directeurs et se. on n'est pas tous d'accord là-dessus. Moi pers personnellement je suis plutôt un, un pro low tech euh, qu'un pro hyper tech, même si on a le bâtiment connecté, etc. Euh, L'objectif qu'on a quand on doit décarboner notre chiffre d'affaires ou, ou, ou faire plus d'économie circulaire ou avoir une moindre empreinte érosion, c'est finalement de décorréler ce qui fait notre profit de notre ponction sur, euh, sur les ressources. C'est ça notre enjeu aujourd'hui, euh, typiquement, c'est de, euh, de décorréler totalement l'ensemble. Donc je ne sais pas si on va aller vers une décroissance, un effondrement. Là, tout le tout monde euh, a son jugement sur le, sur le sujet. Euh, il va y avoir une rupture très violente. Ça, elle est en train de, de se passer. Et je pense, enfin en tout cas sur, euh, sur des groupes tels que, tels, tels que le mien, qu'il y a une vraie prise de conscience, effectivement, qui est faite aujourd'hui et qui aura peut-être ce passage par la décroissance pour rebondir en se disant, bah, demain, on pourra faire du profit, mais décorrélé de l'utilisation, notamment l'utilisation des ressources. Quand je mets utilisation des ressources, je parle changement climatique, etc. Mais mmh. ça fait son chemin. ça C'est long. C'est très long. Oui, sans prie. Alors, c'est la dernière intervention. Oui, oui on va bah, bah, là, effectivement, c'est une, une, une question euh, très philosophique. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui s'intéressent à la... Tout simplement, enfin c'est déjà un sujet ancien, la création de valeur et c'est quoi la valeur Donc effectivement, bon c'est un peu une pirouette de dire cela, mais effectivement, valeur environnementale, sociétale et financière, finalement, ça, ça, votre question, elle renvoie à ça, c'est quelle est la véritable création de valeur et comment on peut effectivement rendre compte de cette création de valeur qui va au-delà euh, la, la création de valeur financière Alors on voit que juste pour conclure euh, cette, euh, cette, cette conférence, parce on, doit, on, doit, on doit céder la salle, c'est que euh, finalement la question c'est comme la dette. La dette c'est pour les enfants, hein, nous on consomme, et il euh, y a une sorte de dette climatique, et euh, tout ce qu'on consomme nous en, allant, euh, en voyageant, en ayant notre mode de vie, euh, c'est les enfants qui le paieront, et ils le paieront de leur vie. Et, euh, et voilà, donc c'est quelque part l'importance que l'on donne à la vie de ces enfants. Si on a des enfants en bas âge par exemple, dites-vous que lorsqu'ils auront 55 ans, eh bien on, sera en on sera très proche des 2100 à un moment donné. Voilà, merci en tout cas, merci à tous, j'ai trouvé ça très concret, très intéressant. Merci. merci.